Yo, c'est Tyros. j'espère que vous avez la forme, moi ça va impeccable, hein? mis à part, bon, allez, toujours les grosses chaleurs, d'ailleurs ça fait tellement chaud que ça impacte même sur les motos, euh, ma, ma, je sens que ma moto elle souffre beaucoup beaucoup hein, au niveau de la chaleur, Donc, euh, dès que j'arrive dans les bas bas, bas régime, euh, on sent qu'elle euh, apprécie pas trop, qu'il manque énormément d'air et que c'est chargé d'humidité, euh, les moteurs, les moteurs commencent à souffrir hein, parce que là c'est des chaleurs de fou. Hein, c'est plus de, plus de 40 degrés au soleil, euh, une hygrométrie de malade, 100% d'humidité. Euh, donc les moteurs, ils n'apprécient pas du tout. Quoi. Donc surtout les moteurs de moto, ça c'est petit. Donc euh, quand vous arrivez à bas régime, quand je dis à bas régime, c'est entre 10 et 20 km/h, vous sentez que ça n'apprécie pas. Quoi. Il y a des petites saccades, pas de petites saccades mais léger. Quoi. On sent que ça broutille un peu. C'est vrai parce que c'est manque d'air, manque d'air. Bon, enfin, mise à part ça, sinon ça va. Aujourd'hui, on va parler d'une moto qui, euh, bon, pour ma part, je la trouve un peu sous-motorisée, mais bon, on va en parler quand même, hein, de cette actu. C'est la G310RR de BMW. Ils disent que c'est une sportive, parce que généralement, ils ont, mis, ils ont mis RR à la fin, comme je vous ai expliqué, quand ils mettent RR à la fin, ça veut dire que c'est pour euh, de la piste, euh, principalement, et accessoirement, euh, pour, euh, pour rouler sur la route mais bon, bon, une 310 je sais pourquoi ils ont sorti ça c'est pour faire, euh, se mettre au deux fronts face à la RC390 de, de KTM il y a, je crois il y a, à part KTM et maintenant eux, il n'y a pas de... je crois hein, attendez hein, que je me trompe, je vais monter à droite euh, il n'y a que qui sont comme constructeurs qui sont dans le créneau des 300 CC euh, au niveau tout sportive. Hein. Honda le fait pas je me sens pas, hein. Honda le fait pas c'est même quasiment sûr, Yamaha le fait pas pas, Suzuki non plus, Kawa non plus, Bugatti euh, non plus, je crois. Aprilia, ça je sais pas, je m'appelle plus. Bon euh, voilà, bah, je crois qu'ils sont pratiquement, il doit être deux ou trois à tout casser. Si ce n'est même deux, à, à vrai dire, à faire ça. Euh, bon, après, si certains aiment, c'est intéressant pour eux parce que bon, ça reste toujours une bonne motorisation. Il hein, n'y a, a aucun souci à avoir. Euh, c'est toujours la qualité BMW euh, même si moi pour ma part c'est pas une marque que j'apprécie particulièrement parce que c'est une marque qui est horriblement chère par rapport euh, à la moto, que je pouvais avoir nettement moins cher avec la même qualité de finition Honda par exemple, là, ou Yamaha euh, ou même Suzuki, Kawasaki, hein, tout ce qui est japonais en plus euh, ils adorent les packs options donc euh, en vérité la moto ils vous disent qu'elle est à tel prix mais vous pouvez rajouter 3000 euros de plus, si ce n'est 4000 même donc je trouve ça totalement abusé. Et cette, et cette euh, 300cc là euh, est quand même assez chère. Je ne plus exactement le prix, mais je crois qu'elle est à peu plus de 5000 euros, euh, même plus. Hein. Dans, même dans les 7 presque ouais, non, 7 ou 8000 euros, je crois. Comme ça, hein. Donc euh, c'est euh, euh, C'est déjà une moto qui n'est euh, qui pas donnée. Donc il faut savoir une chose, c'est qu'une 300cc vous ne pouvez pas voyager avec, c'est pas assez motorisé. Euh, en plus elle a une architecture pour une sportive, donc vous êtes vachement ramassé vers l'avant, les pieds vraiment en arrière donc au niveau euh, comment dirais-je confort de pilotage, c'est pas ça du tout c'est encore pire qu'un roster euh, voilà donc c est, c est, c est pour moi hein, c'est une moto qui est faite pour des jeunes qui voudraient faire de la piste donc c'est un, un peu comme la RC 390 de KTM c'est des motos qui euh, honnêtement euh, si vous la prenez pour la route vous allez vite vite vous enlacer pour un point c'est que c'est pas qu'elle est mal finie elle est très bien finie elle est très bien équipée de, et de, de visuel, elle est très belle mais le problème c'est que vous êtes très très mal assis dessus euh, et en plus la motorisation euh, ne vous permet pas de faire des longs voyages parce que ça reste un 300cc euh, je ne sais pas si c'est un bi ou un monocylindre euh, ça par contre je sais que chez ktm c'est un mono c'est sûr et certain euh, chez bmw je suis j'ai oublié de regarder la fiche constructeur, vous m'en excusez, vous hein, euh, présentez une news, c'est pas trop, mais vous m'excuserez. Normalement, théoriquement, si c'est un 390, c'est un mono, hein, c'est sûr et certain, mais euh, dans, dans le doute, je, je vous regarderai Et je crois que c'est un mono, donc si c'est un mono, encore plus, alors là, vous pouvez pas voyager du tout, le mono n'aime pas que vous le mainteniez à haute, à haute vitesse, euh, que vous montez haut dans les tours en gros hein. Dans les tours, tout faut le relâcher assez souvent je sais j'en ai eu j'ai eu que des monos dans ma vie donc s'il y a bien un qui connaît le mono c'est bien moi j'ai eu des motocross des super motos des enduros. je connais le mono pour la pointe des doigts je sais exactement comment ça se comporte à bas à mi à haut régime et je sais je sais particulièrement vous dire que c'est que à haut régime si vous maintenez à fond ça déteste à bas régime il faut toujours être sur la boîte sinon ça déteste ça claque donc euh, voilà c'est pour ça que c'est pour les pour les sportives euh, déjà le mono c'est déjà un, un choix assez particulier déjà même quand KTM a sorti à 390 c'est vraiment un choix particulier de mettre un mono pour une sportive c'est vraiment un choix très très étrange euh, moi je vois minimum minimum un bicylindre ou mieux un 4 cylindres quand c'est pour, pour une sportive mais là vu que la motorisation est tellement petite si vous équipez ça d'un mono vous avez on va dire vous êtes obligé d'être à fond sinon ça claque en descendant en bas dans les tours et et en même temps euh, vous ne pouvez pas être non plus le maintenir trop à fond trop souvent donc voyez, ouais, c'est pour ça que je vous dis c'est une, une motorisation assez bâtarde euh, qui va vous... pour la ville ouais, il va, il va se comporter normalement le mono forcément hein, c'est à 300, 300 donc oui il n'y a pas de souci. mais dès que vous allez vouloir faire des pointes avec euh, vous allez avoir vite euh, le... vous allez sentir que le moteur n'apprécie pas il va s'user très très vite et ça va bouffer en huile et tout ça bouffe énormément d'huile hein, un monocylindre vous êtes tout le temps en train de faire des appoints d'huile dessus même si la motorisation elle est bien faite, c'est dès que vous tirez dessus que vous montez à fond dans les tours, obligatoirement il faut, faut rajouter de l'huile et en plus ça a tendance à j dit, à pas à les, les, les, à maintenir à fond haut dans les tours contrairement aux 4 cylindres ou aux 3 cylindres, euh, ça déteste ça. ça, Ça vraiment, là ça le déteste vraiment, c'est pas « oh je vais le faire quand même c'est pas grave, elle va pester un peu » non non ça déteste vraiment, ça le détériore, ça détériore le piston et tout, ça, ça déteste ça. Donc c'est pour ça, c'est vraiment un choix extrêmement étrange d'avoir sorti cette moto. Déjà, quand KTM a sorti ce 390, c'est plus pour dire voilà, on est dans ce créneau, mais au final, il n'y a personne qui les a suivis, personne. Et là, BMW qui sort ça, moi, je pense qu'ils doivent se dire, voilà, on va essayer de viser le créneau des 18 ans, mais vraiment des jeunes, jeunes, jeunes, jeunes, qui veulent montrer qu'ils ont une sportive, qu'ils n'ont pas trop, trop, trop les moyens, quoique la moto n'est vraiment pas donnée, donc c'est déjà un petit, c'est déjà un gosse qui a déjà assez fortuné, que les parents, ils sont, déjà, ils le financent bien. Euh, parce qu'à 8000, vous pouvez avoir une MT09, une MT07 ou la mienne. Hein, donc pour vous dire, hein, déjà c'est assez étrange comme choix. Et puis euh, pff, voilà, je vois pas trop, je comprends pas trop le délire dans l'affaire. C'est surtout l'affaire passer en RR comme ça pour montrer que c'est une utilisation piste. Moi sur piste, je vois que des bicylindres et mieux des 4 cylindres. Hein, -dire pour un mono sur un, je regarderai. Hein, si C'est un mono. Hein. Je vous mettrai en tout cas la, la notation sur la vidéo quand je fais le traitement parce que si c'est un mono. Mais si c'est un mono, c'est un choix extrêmement euh, bizarre, comme l'a fait KTM. Si c'est un bi, bon, à la limite ça va, mais si c'est un mono, euh, pff, là je comprends pas trop le délire, hein, parce que vraiment, enfin voilà, au final elle est belle, y a pas à chier, mais le prix il est cher, les équipements qu'il faut mettre en option sont chers, euh, la motorisation à voir, je vous mettrai, hein, pour voir si c'est un mono ou un bicylindre, mais même si c'est un bicylindre, 300 cm3 c'est très très peu, même pour la piste. Ça, ça, ça, plafonne très très vite, je crois que c'est maximum 140, 150 max de vitesse de pointe, donc, mais encore quand même en dessous, 300, c'est même 130, 130 maximum, enfin voilà, bon, écoutez, en tout cas, je vous remercie, je vous souhaite une bonne continuation, passez un bon été, et faites attention sur la route, et surtout avec les chaleurs, en particulier les motos, ça déteste les fortes chaleurs, et de rouler en plein midi, ça, les, les moteurs souffrent énormément, et je me suis aperçu même sur la mienne, euh, bah, elle souffre énormément aussi quand, quand c'est vraiment 20 jours parce qu'encore c'est vraiment des chaleurs de malade mentale, hein, avec une grométrie très très importante, donc ça a tendance à un peu à étouffer les moteurs. Allez, ciao ciao, bon ride